Rien n'indique qu'elles avaient des liens. La Sauté du Québec recherche un suspect du nom d'Olivier Gagnon, 5 pieds 7 pouces, 150 200 livres, cheveux bruns, yeux bruns. Si vous l'apercevez, contactez la SQ. Oui, allô? Salut, ça va? Non, quoi? Ouais, ce matin à la radio. Mais non, <rire> c'est sûr que c'est pas lui. Franchement, il ferait jamais ça. Ben il est parti en congrès pour sa job. Non je me rappelle plus où. Ça doit faire trois semaines environ. Ben non écoute je suis sûre que tout est déjà réglé. Ouais merci. Oui. Ben passe une belle journée. Dis salut à papa. Bye. Je ne bon parle pas, Oh, est la, jambe. de et plus rare pour la Oui, je la de de N'importe quoi. Plus uh, tôt ce matin, à Corvistel, deux femmes ont été retrouvées mortes chez elles. Les policiers les ont retrouvées dans les mêmes conditions, la gorge tranchée, étendues dans leur bain avec un bouquet de fleurs sur le sol. Oh, yes. Qu'est-ce qu'il y a Rien, je vais oh. juste voler. Par hasard, je me demande, mais ce serait pas Faut toi encore mais Ouais. Mmh. Mmh. Bon matin. Je m'envoie pas un café, t'as vu ça Oh non je m'en vais putain. J'ai peur de dormir le soir puis qu'il y a un de nos voisins qui essaie de rentrer pour te tuer. J'ai besoin que tu me dises que c'est pas toi le coupable. Je sais pas, je suis à de la maison, mais toujours il va avoir un trou de policier devant la porte. Mais bon, je te regardais à ce point-là, je me dis que la police va bien finir pour la première matinée. J'espère aussi. C'était comment ton congrès? C'était où déjà? Ouais, mon congrès c'était. bien, c'était bien. C'était à trois. à, à trois rivières. C'était vraiment cool comme place. Tu m'as emmené des fleurs, c'était pas nécessaire? Je vais Isabelle? Isabelle? Isabelle? Un couple vient d'être retrouvé mort dans sa salle de bain. Tout indique que l'homme serait Olivier Bergeron, le suspect numéro un dans l'affaire de meurtre à trois pistoles.